Les fans, regardez les aventures de Franco, s'il vous plaît. Abonnez-vous et partagez au maximum. Ok. Allô? Oui, chérie. Non, calme-toi. Mais je suis encore vélo policier là, non? Oui. Le policier là, l'ombudman policier là, non? Il voulait même déjà me donner l'argent. Ouais, j'arrive dans 30 minutes, je te reviens. Tu dis? Je te retrouve où on se voit souvent là. L'endroit habituel non? Qui? Tu fais quoi avec le zozo là Un toto comme ça là, pardon. Je peux même d'avoir te tromper avec lui. Un salopard. Moi, il veut seulement l'argent. Dès qu'il me donne l'argent, là, je viens. D'accord, bébé Ouais, tu sais que je t'aime, non Tu es l'amour de ma vie. Ok, mon amour. Aha. à tout à l'heure, alors. Bisous, je t'aime. Oh là là il y a quoi non? Mais si si mouf! Donne-moi ça! Ouais, grand fait pardon, pardon! Ah, Donne-moi la dans la vie! Vous les petites filles du quartier, je vais vous laver le cerveau! Tu comprends non? Donne-moi ça! Oui grand... Veux t'allumer! Hein? Oui grand fait pardon, pardon! Vous les petits, ouais, pardonne, Pour les petits pardonne, filles du quartier pardonne. ici! Tu n'es plus belle? Tu n'es plus belle? Tu joues? Frappez ça sur ta tête! hein? Ouais. Tu joues enlevant, les chaussures là. Tu sais depuis combien te drague ici au quartier hein? Tu veux mimer la bosse non, c'est pas Tu es belle non Écoute-moi bien, je vais vous prendre ici au quartier one by one. Tu as envie non fait. Continue à tourner. J'enlève mes chaussures là. Pardon. Et t'aimes même trop. La prochaine fois, il te met sans que le son. Tu as envie C'est moi le Franco, le Petiti. Je vous. Il te donne encore les balles. Ça va, ça va. Il ça va même ça tout. Ça va. Nye, nye, nye, nye, nye. La lumière, hein, imbécile. <rire> chef. Chef. <rire> chef. C'est ton petit du quartier, chef. C'est ton petit du quartier. Quoi quoi il tant que je de lui expliquer un film qu'on va tourner. C'était... On faisait une mise en scène, chef. Hey non, elle blague, chef. Ah bon hein Chef, chef. C'est ton petit du quartier. Chef. C'est ton petit. Regarde-moi bien. Regarde-moi bien, chef. Regarde-moi bien. Regarde-moi bien. Chef, c'est ton petit du quartier. Chef, c'est ton petit du quartier. Non, non blaguez chef. Les voulez que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là dedans. Ça vous serve de passe. C'est ton petit du quartier chef, ton bon petit. Ah bon chef, hein? C'est ton petit du quartier. Hey, Laisse-moi tranquille. Comme ça, c'est à ma femme, ma fiancée que tu décides d'en prendre. Votre fiancée chef. C'est à ma femme. C'est votre femme? Oui! C'est quoi ton problème? Tu regardes qui? Votre fiancée? Ma fiancée! Je ne savais pas! Je, je ne savais pas! Je ne savais pas! Hein? Je vous juge que je ne savais pas! Je ne savais pas! Applaudissez! Tu l'as bien regardé! Tu je te laisse aujourd'hui parce que tu es mon petit Mais si quelque chose lui arrive Nelly Christy ça gâte ce beau teint que tu vois Délique, tu, tu, tu as vu son teint? Je vois chef Hein? Je vois Si quelque chose lui arrive à elle Dans ce quartier Je m'en prends à qui? Je m'en prends à qui? Moi, moi, moi Moi Hein? Moi Moi chef Si elle a la maladie, mal je m'en prends à qui? Moi moi. Si elle a peur, je m'en prends à qui? Moi. Comme ça là, on... On, on, on doit, on doit, on doit. C'est qu'il soit ça. Chérie, oui. je fais comment de lui. Je fais comment de lui. Est-ce qu'il avait sa malchance? Merci. Hé, hey, pardon. En ma présence, ou en mon absence, c'est toi qui l'absence? C'est moi. Même si c'est quelqu'un d'autre? C'est moi. Si elle a mal à la tête? chef, c'est moi. Si elle a... Si elle a mon feu? chef, c'est moi. Voilà. C'est moi. Bébé, oui, je, je te laisse pour aujourd'hui. Oui, oui. Merci. Allez, dégage! Allez, non, tu non, non, dégage! Non, dégage! T'es dégage. tout délinquant comme ça, là. C'est mon amour. Je te suis dépassé. Mais, bébé, pourquoi tu même mis long? Chérie, je t'ai dit que pas de me mettre à l'aise. J'étais justement inquiet, c'est pour ça que j'étais suivi. À peine je veux même soulever ma robe comme ah. ça. zan. Le gars là, arrive devant moi. Donc il a vu mes choses Non, il n'a pas vu. Tu es sûr de ce que tu dis là Il n'a pas vu oui, un bébé. Il n'a pas vu. Hey. Pas vu. Enfin, okay, allons, tu crois que les gens sont des qui sont à la chute de ta chute. Merci. Merci encore mes frères et sœurs. Merci mes fans d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification les amis pour recevoir les notifications des prochains films. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Je vous attends en commentaire. On va discuter un peu.